Ce qui va me plaire dans l'escalade, c'est tout. <rire> Alors tout, c'est vague, parce qu'en fait, l'escalade, c'est plein de choses. On peut faire l'escalade en falaise, on peut faire l'escalade en intérieur, et en intérieur, déjà, on voit les trois disciplines, vitesse, bloc, diff. Euh, quand bien même la vitesse est quelque chose qui pas trop pratiqué, dès qu'on se prête au jeu, bah, on s'envole, quoi. On a, envie de, on a envie de le développer, on a envie de de jouer le jeu, de toujours gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps, euh, enregistrer les mouvements, etc. Euh, le bloc, c'est pareil, c'est un univers que j'ai beaucoup découvert, que, que j'adore, c'est toujours des problématiques, et pff, quand je fais de la difficulté, euh, on n'est plus du tout sur le même, la même chose, on va rester plus sur la lecture, la visualisation, se concentrer, ne pas lâcher, résister, donc ça développe des, des sensations qui n'ont rien à voir, et puis hop, ça c'est en intérieur, donc j'ai un panel que, que j'adore, selon mon humeur, et en Falaise, bah, pareil, on a l'escalade sportif avec un vrai projet, et là on, on s'envole dès qu'on réussit son projet, ou com complètement partir en grande voie, et là, euh, voilà. là on part euh, dans les nuages, et on est plus posé, et on savoure euh, randonnée, entre guillemets, euh, verticale, avec un petit peu de gaz, et, euh, et ça c'est super aussi. Alors pourquoi avoir pris la décision de devenir encadrante Alors c'est un grand chemin pour moi puisque c'est une grosse réorientation professionnelle. Euh, avant j'ai fait des études en sciences euh, pour être chercheur, euh, Puis euh, finalement j'ai décidé de me reconvertir et je voulais vraiment me reconvertir dans un domaine de pédagogie. Il y a un moment il y a eu un déclic et je me suis dit mais attends... Euh... Si tu as envie de faire de la pédagogie, si tu as envie d'être de, auprès des autres, ben finalement partager ta passion, euh, ça marche bien. Ça marche bien et c'est là où tu vas pouvoir échanger et faire découvrir plein de choses. Et l'outil de l'escalade, il est magique pour ça parce qu'il il intervient dans plein de domaines, dans plein d'affects, dans le surpassement. Enfin, donc je me suis dit, bah go, on se lance sur, sur l'escalade et on va, voir, on va vivre cette aventure. Quoi. Donc, ce qui va motiver au quotidien pour l'encadrement, euh, ça va être déjà de retrouver le public, Donc, euh, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, euh, tout public. J'ai eu l'opportunité d'exercer euh, auprès de publics adaptés, euh, public en sport santé, mais aussi des adultes compétiteurs, des adultes loisirs, des bébés, euh, des jeunes loisirs, des jeunes compétiteurs. Donc réussir à s'adapter euh, au public, ça, ça me plaît. Et du coup, au quotidien, bah, ça va toujours être une nouvelle aventure. Parce que ça ne va jamais être le même groupe, donc pas les mêmes objectifs. Les amener dans une découverte du sport différente, donc notamment en loisir, on ne va pas vouloir leur faire découvrir et leur faire palper les mêmes choses qu'en compétition. Ça, c'est intéressant et ça, ça permet d'avoir un, un travail assez diversifié. Chaque jour, euh, voilà, je vais me lever, je vais me dire « Attends, aujourd'hui, c'est ce groupe-là, qu'est-ce que je vais faire ?»« Ah ouais, bon, là, voilà, j'aimerais bien qu'ils soient capables de faire ça, de faire ça. » Ok, bah là je vais me lancer là-dessus. Et la réussite, elle va être, euh, voilà, ça peut être une personne euh, malvoyante qui arrive là-haut et qui du coup s'est surpassée et exprime une joie énorme. Et là, tu dis ouais, là, je fais partager quelque chose qui est, qui est, qui est intense pour cette personne et c'est super. Mais ça peut être aussi euh, un enfant qui arrive à se canaliser euh, pour l'assurage et se sent super fier parce qu'il est responsable, il y arrive, son coéquipier a confiance en lui et on sent que du coup, il se sent à l'aise eh bien, ça peut être un compétiteur qui a un objectif de résultat et qui arrive à son objectif. Donc ça, ça va être les victoires que je vais rechercher. Et pour l'instant, moi, ce que j'ai réussi à obtenir dans ma petite carrière, ça a été beaucoup de surpassement. Réussir à déterminer un peu les objectifs pour eux parce que souvent on pense que l'escalade c'est totalement inaccessible alors que ça l'est plein plein plein de monde. Il y en a qui y vont un peu reculons parce qu'ils aiment bien ça mais ils ne croient pas trop en eux. Donc là le beau défi ça va être de leur faire prendre confiance, de leur apprendre à être responsable de, de leur apprendre à ce qu'ils peuvent être responsables, notamment euh, les jeunes, euh, leur donner vraiment un, un vrai rôle d'assurage où ils ont une vraie responsabilité, ça je trouve ça euh, super et on voit que ça les aide à, à grandir aussi. Je conseillerais un jeune sans problème euh, si il est passionné par ce sport, mais s'il est aussi passionné par le fait de partager euh, cette passion. Donc euh, il y a quand même ce volet d'être à l'écoute euh, du public qu'on a et de vouloir amener le public qu'on a à leur objectif, vers leurs objectifs euh, personnels qui ne sont pas obligatoirement les nôtres et euh, les, les amener à leur manière aussi. Euh, par rapport à, à, à tout le volet qui va être dans l'affect, euh, la peur, ou euh, le manque de confiance ou quoi que ce soit. Il y a plein de chemins différents pour évoluer dans ce sport. Du coup, pour moi, c'est un sport qui demande d'être vraiment à l'écoute pour s'adapter au public. Voilà, le défi, c'est réussir à développer ce plaisir tout en amenant les petites contraintes qui vont ouvrir les portes sur un, un panel de, de sensations. Quoi.